Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une ressource gratuite qui est ici un site web qui va vous permettre de récupérer des textures PBR. Alors ce site s'appelle CC0 Texture. Alors le lien sera sur la vidéo pour ceux qui ne le trouvent pas. Alors qu'est-ce que c'est déjà un matériau PBR Alors, en fait, euh, si on veut traduire ça simplement, c'est un rendu physique des matériaux. Il peut également être appelé ombrage basé sur la physique. À ce moment-là, on va parler plutôt de PBS. Bon, en tout cas, vous allez voir que ça va être bien utile parce que ces matériaux euh, non seulement vont posséder. Euh, vont, vont vous permettre de récupérer ces textures, mais euh, dans ces fichiers, vous allez récupérer plusieurs textures euh, qui vont correspondre par exemple à la normal maps ou euh, à la, la texture métallique. Alors.. Pour vous parler euh, de l'utilisation, vous pouvez voir que vous avez ici licence. Alors je vous laisse euh, lire tout ça, mais vous pouvez voir qu'on est sous licence ici euh, Creative Commons CC0 1.0 Universal. Alors en gros vous avez ici un petit résumé qui vous dit tout simplement que vous pouvez utiliser ces ressources dans votre jeu euh, pour, gratuitement. Euh, vous pouvez utiliser euh, et redistribuer individuellement les fichiers, dans le cadre par exemple d'un jeu vidéo, ou euh, dans les projets commerciaux. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas forcément donner de crédit, c'est-à-dire de remerciements euh, en les utilisant, mais c'est quand même apprécié et vous pouvez voir que si vous avez le petit crédit qui va bien ajouter dans les remerciements de votre jeu. Donc, pour vous présenter ça, très rapidement, alors je vous laisse le, le soin de regarder l'aide et tout ça, mais ce qui va nous intéresser, ce sont euh, les assets et les catégories. Alors, si vous cliquez sur « Assets », vous pouvez voir que vous avez ici pas mal d'assets possibles. Vous avez aussi la possibilité d'aller directement dans des catégories. Imaginons ici que je veux chercher quelque chose qui ressemble plutôt à une texture de pavé. Je vais dans Paving. Et ensuite, j'ai la possibilité d'aller dans Road, comme vous pouvez le voir, et on va avoir d'autres textures. Dans la partie catégorie, c'est la même chose, sauf que là, on peut voir qu'on a classé les choses directement. Par exemple, les textures correspondant au bois, ici, au sol. Donc, si je prends du sol, vous pouvez voir que j'ai de la texture euh, disponible. Euh, et j'ai comme ça la possibilité... Bah Évidemment, si je prends d'autres assets, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de vision. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, cette boule ici qui est parfaite. Euh, on va avoir ici, vous voyez, Metalplate006 et vous avez la possibilité de récupérer vos fichiers. Deux formats possibles. Euh, zip dans tous les cas, mais au format JPEG ou PNG. Alors attention, au niveau de la taille des PNG, on peut voir que c'est un peu plus lourd. Euh, mais vous pouvez voir que si vous laissez votre souris dessus, on peut voir qu'il y a un contenu. Et là, on a Metal Plate 06 qui est décliné en une, 2, 3, 4, 5, 6 versions. La première color, vous allez voir, correspond en général bah, à la texture de base. Et ensuite, vous avez euh, le euh, displacement, c'est le déplacement, le metalness, la partie métal, euh, Le normal, c'est la normal map, roughness. Bon, voilà, vous avez beaucoup de possibilités, tous ne vont pas vous être utiles, mais en tout cas, vous avez par exemple, ce qui peut être intéressant, la Normal Maps et aussi euh, la partie métallique. Alors, et bien évidemment, si vous voulez une résolution 8K, vous voyez qu'ici, vos JPEG vont peser 176 MB, mais vous aurez toujours ces fichiers à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on télécharge tout ça. Donc, l'idéal est de vous montrer, euh, en ayant récupéré quelques textures de ce site, dans un projet de base Unity, pour vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne et vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors nous voilà dans une scène totalement vierge d'Unity en 3D et j'ai ici un plane à l'écran. Alors on va utiliser ici euh, les matériaux et voir un petit peu comment les utiliser. Alors vous pouvez voir que j'ai trois dossiers, une euh, texture ici, Bricks, euh, Ground et Metal Plate avec différents fichiers à l'intérieur. Donc ce qui va nous intéresser ici c'est ici, le Ground. Donc pour affecter un matériel à mon plane, soit je glisse directement Color dessus, ce que je ne ferai pas ici parce que automatiquement comme je les ai déjà utilisés, Unity va me les réafficher. Donc pour l'occasion, je vais vous créer ici un matériel que je vais appeler Ground. Euh, dans ce matériel, je vais choisir le shader standard euh, et je vais glisser tout simplement euh, dans euh, Albedo le, euh, la texture couleur. Alors pourquoi Parce que l'albedo, en fait, c'est le paramètre euh, qui contrôle la couleur de base de la surface. Donc bien évidemment, maintenant, j'ai ce matériel, je l'affecte ici à mon Ground. Donc vous pouvez voir que j'ai bien la texture ici de sol qui est bien à l'écran alors bien évidemment ici vous pouvez voir que dans ma mon on play c'est beaucoup trop grand si je lance et que je me déplace avec mon script de caméra, j'ai un script sur la caméra on peut voir que c'est assez moche ça manque de relief et euh, vu du bas c'est pas très beau donc là il faudra tout simplement modifier ici dans le material ground et euh, on va aller chercher quelques paramètres comme par exemple ici on pourrait modifier le tiling pour avoir quelque chose d'un peu plus fin comme on le voit en bas là c'est peut-être un peu trop, 10 et 10 on va relancer la scène et on peut observer que c'est déjà beaucoup mieux. Alors maintenant, on va utiliser les textures additionnelles qui nous ont été fournies. On va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc vous pouvez voir ici que j'ai à disposition une normale. Donc je vais glisser ici dans Normal Maps. Alors vous pouvez voir déjà un petit changement à l'écran. Euh, C'est que tout simplement les Normal Maps sont un type de map relief. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un type de texture spéciale qui vous permet d'ajouter des détails de surface tels que des bosses, des rainures, des rayons, euh, des rayures pardon, euh, et un modèle qui, sur un modèle qui capte la lumière. Donc ce qui est notre cas ici. Regardons si on joue un petit peu avec la valeur qui est de 1 par défaut. On peut voir que en fait on va avoir plus ou moins des crevasses, comme vous pouvez le voir dans le sol. Et si j'exagère trop dans l'autre sens, on va avoir le même résultat. Donc l'idée ici, si vous le mettez à zéro, aucune normal maps. L'idée maintenant est tout simplement, alors je vais zoomer, et de modifier un petit peu cette normal map, voilà, pour donner un peu de relief par exemple. Donc si maintenant je lance ma scène, on va voir en temps réel ce que ça donne. Donc on peut voir que c'est déjà un peu plus sympathique, on a un effet de relief maintenant sur le sol qui est pas, plutôt pas mal. Alors ensuite qu'est ce qu'on pourrait utiliser aussi euh, c'est alors vous avez l'ambiance occlusion. alors l'occlusion en fait tout simplement alors la carte d'occlusion utilisée pour fournir des informations sur les zones des modèles qui doivent recevoir un éclairage indirect élevé ou faible alors euh, on va tout simplement lui l'utiliser l'occlusion dans ici le petit euh, le petit carré occlusion tout simplement et on va pouvoir de nouveau jouer avec sa valeur comme on peut le voir ça va de nouveau ici influer euh, tout simplement sur euh, ma texture. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Je pourrais aussi rajouter le Displacement. Le Displacement, ça va être le height Map, euh, qui va permettre tout simplement de faire un déplacement de la texture en hauteur. Alors, ça ne va pas être facile à vous, à vous montrer, mais si je zoome assez, euh, on va pouvoir voir la différence, je pense. Voilà, par ici, pardon. Vous voyez que j'ai un petit changement, Alors, ce qui n'est pas ici euh, phénoménal j'aurais pu peut-être même pas l'utiliser, mais peu importe. Donc, à vous euh, d'utiliser ça euh, vraiment à bon escient, euh, parce qu'on peut voir qu'on peut, évidemment, là, la normal map, je la trouve un petit peu de trop quand même, donc je vais la mettre à bah, 1 par exemple, voilà, qui est une valeur assez classique. Donc, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement sur, par exemple, un cube. Ce cube, je vais le mettre ici au milieu. Voilà, on devrait le voir sur ma scène en théorie. Voilà, alors je suis trop loin, on va avancer ici. Voilà, il est là, on commence à le voir arriver. Euh, je vais le monter au-dessus, je vais évidemment très vite le dimensionner pour qu'on ait un genre de mur, vous l'aurez compris. Donc je vais le positionner ici, Tac. voilà, alors il n'est pas tout à fait au centre, mais ce n'est pas très grave. Donc on va faire de la même manière. Alors je vais de nouveau ici utiliser euh, « brique. Mon, la texture que j'ai utilisée et là je vais le faire beaucoup plus rapidement je vais l'appeler ici euh, bricks voilà bricks on va glisser de nouveau la couleur dans l'albédo et on va évidemment mettre ce matériel ici au mur donc on peut voir que par défaut, j'ai déjà quelque chose de sympathique. Mais vous allez voir que là, la normal map va prendre tout son sens. Parce que si on glisse dedans, on peut voir tout de suite qu'on a un effet déjà de relief qui est beaucoup plus intéressant. Évidemment je pourrais euh, l'augmenter. Euh, mais euh, ici, l'idée, euh, c'est vraiment de rester dans des choses assez euh, classiques. Donc on peut voir que là, j'ai déjà un effet de relief que je n'avais pas tout à l'heure. Je pourrais aussi rajouter le displacement, ce qui n'aura pas un grand effet ici. Donc il va être au niveau, alors le height map, voilà. Et là, on peut voir que j'ai accès à ça. Alors, je vais zoomer. Je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Vous voyez que ça bouge un tout petit peu au niveau des creux. Ici, on peut voir qu'on a des creux un peu plus, euh, plus importants. Si je joue avec cette valeur, vous voyez, bon, ce n'est pas non plus énorme. Mais voilà comment avoir un mur, en fait, euh, qui ressemble vraiment à un mur, qui a euh, une texture, comme vous pouvez le voir. Avec un... Si on se met sur le côté, on peut voir qu'on a du relief qui est représenté plus ou moins dans ce mur, euh, ce qui est assez intéressant. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer, je vais déplacer ici ce mur et on va très rapidement utiliser euh, maintenant une texture euh, plutôt euh, qui a une possibilité d'utiliser la, la, la, la, la métallique, on va dire. Donc, je vais ici le repositionner où il faut. Si j'y arrive, voilà, on va le réavancer. On voit cette sphère qui arrive et on va l'exagérer pour vraiment voir ce qui se passe. Donc, je vais la positionner ici. Évidemment, je ne vais pas euh, manquer à la règle, je vais rajouter un nouveau Material, et ici je vais l'appeler métallique, peu importe. Je vais l'affecter tout de suite à ma sphère, et dans ce matériel ici, dans ce matériau, pardon, je vais y glisser de nouveau la couleur de base dans Albedo, on peut voir qu'on a ça. Et euh, si maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra utiliser la texture Metalness dans métallique. Vous pouvez voir qu'on les a pas à chaque fois, mais là on a quelque chose d'assez métallique, assez sympa pour justement quelque chose comme la comme le, le métal. Et on peut voir que j'ai bien ici en plus euh, le reflet du soleil, tout ça, tout reflète bien dedans. On peut voir que c'est assez intéressant. Alors le métallique, c'est euh, lorsque vous travaillez dans le flux, de on va dire euh, avec des objets métalliques. Alors c'est par opposition euh, au flux de travail spéculaire. Alors euh, la réflectivité et la réponse lumineuse de la surface sont modifiées euh, par le niveau métallique et le niveau de lissage. Alors ça c'est justement euh, ici le niveau de métallique et le niveau de lissage. Vous pouvez voir qu'ici je vais être sur une surface très métallique et ici j'aurai rien du tout. Et on peut voir que la lumière est reflétée différemment. Vous avez aussi la source qui est, vous pouvez changer en alpha, euh, albedo alpha ou métallique alpha. Mais bon voilà, ensuite vous avez la normale aussi, si vous voulez rajouter ici euh, un peu euh, de, vous pouvez voir, de euh, relief, donc j'ai ici, et je vais vous montrer ici, alors je vais essayer de le supprimer pour que vous voyez bien, vous voyez, sans euh, la partie normale, avec la normal Maps, hop, on peut voir qu'on a euh, ici déjà des beaux, euh, une petite déformation de creux, ce qui peut être assez sympa, voilà. Et on peut voir que c'est assez sympathique. Donc après, on en a d'autres. On a euh, quoi Le displacement, la couleur, la normale. Euh, on les a déjà utilisés. Mais en tout cas, vous pouvez voir que c'est assez utile. Donc si je lance maintenant ma scène en plein écran, on peut voir que j'ai bien ici, vous pouvez voir la lumière qui est bien réfléchie euh, au niveau euh, de ma scène. Enfin de ma, de ma sphère. Et euh, ça donne un rendu très métallique, ce qui est assez sympathique. Donc Voilà ce que j'avais à vous montrer, ce site s'appelle CC0 euh, Texture, euh, si vous n'avez pas le lien, allez sous la vidéo, il est là, euh, moi euh, je vous donne rendez-vous euh, pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, en tout cas j'espère que ça va vous être utile, si c'est le cas, bah, mettez-moi un gros pouce bleu, je serai qu'au moins euh, ces ressources euh, vous sont utiles, je sais qu'à chaque fois ça a pas mal de succès, donc euh, voilà, et puis euh, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bye bye